Bonjour avant que la vidéo commence j'aimerais vous expliquer les règles du jeu Donc dans ce jeu il y a ceux qui se cachent et ceux qui cherchent La particularité est que ceux qui se cachent doivent se fondre dans la masse Il y a plein de bots sur la map et on doit faire comme si on était un bot Pour pas que ceux qui cherchent nous trouvent Ceux qui nous cherchent doivent nous tuer S'ils tirent sur un bot ça leur enlève de la vie Ceux qui se cachent ont aussi quelques petits pouvoirs Qu'on n'a pas très bien compris vous allez le voir Si vous voyez des moments incompréhensibles dans la vidéo Bah c'est ça Sur ce bonne vidéo bah... C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon Il est avec nous Allez Mascard il fait un bisou à une meuf, regardez! Ah, c'est moi bordel! Derre, c'est ridicule non, Regarde où Il est bloqué! <rire> Hypnose il se déteste! Ah si! Je sais pas c'est qui qui m'a tapé, mais j'ai 8 HP! Ouais, c'est moi! Tiens! Ah, bah. <rire> oh I I's le bâtard, je vois Ayaïs Lucky qui glisse dans les escaliers! <rire> mais il est con, il est con! Mais t'es con Hypnose! Aïe, coup dur. Pourquoi il parle pas hypnose ah, Allez. que j'étais sérieux là, j'étais concentré <rire> on, a, on a vu ça, mais pourquoi t'avances ah, quand t'es assis Je sais pas, j'étais perturbé ah, ah, Pourquoi t'es court toi Ok toi t'es chelou, so cool. la vie t'es oh, chelou man. Mais non C'est un bot gros Il allait se voir devant la glace et tout Putain le bot. Oh, dans... jeu Il sur tout le monde <rire> <rire> Il a peur un rond de moment tu sais, ça tombe sur genre bizarre lui Ah putain il tire sur tout le monde du calme juste parce qu'il est assis Ah Mascard c'est une petite pute, Mascard il est capable de rester assis pendant toute la game Allez voir dans les chiottes Ah il l'a trouvé C'est la fille, c'est la fille, c'est une fille avec un haut blanc, une fille avec un haut blanc Allez On danse Pourquoi est mort Ah c'est c'est du qui est tombé. Tu regardais quoi toi là Ouais, non, c'est un Non, Hypnose Il Oh putain, t'es tellement beau Moi Oui, toi. T'as vu J'adore ton petit. Pourquoi t'as changé de. Pourquoi t'as changé de direction toi Tu sais Ah C'est un vieux gros Il est là-haut A l'aide, les amis Oh le bâtard Il a vu Oh putain, il est Descends, on C'était mon pouvoir en gros Ah, il est mort complètement Bah ouais Il est mort en me tirant dessus mais je lui tiré une fois dessus et après... Et je oh je t'ai croisé Ice qui j'ai vu ton pseudo ça Jonathan Jonathan, Jonathan Mais non mais c'était même pas moi qui ai fait le tent, Putain, Bonjour, on prend <rire> Attention, tu peux plus te tromper, là, Mascarne Ah, ah ouais, oui. c'est vrai que je, je peux plus me tromper, là Si, t'as gagné de la vie Mais ta, ah mais ta gueule, de... en fait Non Non Non, tépée toi, tépée toi, tépée toi NON! toi, qui Tépée-toi Tépée-toi Tépée-toi Oh Attends, ta gueule, la TP J'ai 90 de ping, genre, what the fuck What the fuck, les amis J'ai 90 de ping Aujourd'hui, booster de box de connexion Oh, il oui, m'a oh mis tout petit Il m'a mis tout petit de pute Non, mais je suis bloqué je suis bloqué. Moi Si je suis bloqué. Pourquoi je suis tout petit ah, Ils ont fait une partie de danse. C'est lui, c'est lui, oui C'est pas moi du tout Allez oh oh Les gars, je suis bloqué Vas-y, mets lui des Hypnose. Vous avez combien d'HP, les gars 60. <rire> 10, putain, c'est vraiment un bourrin, ce mec. Ah je l'ai, je l'ai, c'est la fille, là Oh, oh GG ouais. Comment il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Bon, en fait, il y avait un bot qui <rire> bougeait. Ah, oui, ah, un vieux qui descend, un vieux qui descend. Il a mis un truc euh, bleu. Mais vos ouais, mères, les putes, je suis trop nul. Le mec. Dans les chats des mecs, une meuf. Mais non, il se met qui Petite pute Ils ont combien de PV Le wesh euh, ah. <rire> Merde, désolé les gars, t'es pas le nom. Oh Oh, oh, oh, oh comment ça allait trop man, man, bien man, man. Cours hypnose Mets ton pouvoir, clic droit, clic droit Un jour je serai <rire> le meilleur de ce. Oula Oh putain, bah allez, moi, moi je sais oh, pas merde. combien d'HP pour le 10. Yuka <rire> Mais non c'est pas moi, moi. c'est pas moi, pas moi. Lui là il est bizarre lui <rire> Mais arrêtez on lui fonce sous dedans normal qui bug <rire> Attendez lui il est <rire> chelou, lui il m'a laissé passer Lui, lui, lui avec passer. il m'a laissé passer Il m'a laissé passer Ah merde ah il était gentil en vrai, je suis con Il bougeait sur les fesses, ah non c'est nous on peut le pousser, regardez <rire> Regardez C'est un meuble Ouais ah j'étais trop ah chelou que Bah non c'était gentil Ouais ouais ouais, le gros là il est bizarre ah il est vraiment chelou C'est lui C'est lui C'est lui Ah non c'est pas lui <rire> <rire> Oh les cons ça a tué deux personnes putain <rire> Il a dit c'est lui <rire> Il a dit c'est lui <rire> <rire> Je suis mort <rire> allez, allez. <rire> Putain Elle <rire> enculé Hypnose qui fait qu'il nous tue Ta gueule, c'est ta faute <rire> Oh ouais, hypnose là T'as tué deux personnes de l'équipe <rire> Alors toi, mais ouais, toi, ouais, mais qu'est-ce qu que tu fais là Et hop, bloc. Merde Mais quest Il a fait ce con Merde <rire> Putain Il est con hein. C'est quoi ce pouvoir de merde Eh, <rire> hey, eh, hey, si tu fais de la musique, il me donne ça a des grosses couilles. Là-haut là, voilà, ah le mec, là. Cours. Ouais, Cours Cours plus vite Ah, <rire> il a bugué hey, l'encre ça. Putain mais mec j'ai bugué en lui genre je suis resté bloqué c'est quoi ouais, cette merde Le mec il fait Michael Jackson <rire> De ouf Merci Mascard C'est cool tu, tu peux, ou tu peux changer de personnage <rire> du coup <rire> <rire> Du coup à un moment si vous voyez quelqu'un qui fait Michael Jackson qui reste penché bah Mascard <rire> est dans les environs <rire> ah, j'ai un point de côté. <rire> c'est vrai Ouah, wow, le gars de trop sportif, il rigole, il a un point de côté. Je sais que es oh. en, en vrai, ça rend ouf ce jeu. C'est pas lui, c'est pas lui. Macron, t'as des problèmes, pourquoi t'es en train de faire. C'est oh. oh. devant la meuf ah, j'étais avec quelqu'un là. <rire> ouais, j'ai utilisé mon truc. Allez hop, allez, allez hop, hop. Allez c'était quoi ton pouvoir Allez hop, tu te prends pour qui Bah, je le décoye 2.0. C'est quoi ce. Allez, quoi allez hop. Tu fais trop le mec avec moi Tu fais trop le mec Je te baise Je te baise <rire> c'est moi le wesh <rire> Je sais pas! Oh, pas! Mais wesh! Oh le bâtard! C'est un mec vieux en bas! Les gars, je me suis déjà fait spotted, c'est abusé! Mais putain! Mais il en manque un? Mais il est où est ce kit? Je sais pas. Il est Hypnose? Ah! Je <rire> sais pas ce que vu! Il est bloqué! Comment <rire> tu <rire> Je sais pas, je me disais c'est. Tu te mets tout le temps au en même endroit à fait, de Putain comment il l'a trollé bien <rire> Hypnose ça va <rire> <rire> Ça va là <rire> Non mais ça me dégoûte wesh En fait c'est moi aussi ce que c'est mon truc C'était quoi du coup en, en vrai c'est un truc de pro-punch, tu te transformes en un objet Assoir. <rire> tu dis assoir à, à Hypnose quand il dit ça Non non Arrêtez-le Arrêtez-le Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Je l'ai pas tiré dessus, je l'ai pas tiré dessus Ah bah c'est pas lui <rire> Bon alors c'est ouais, là. Ouais, oh merde C'est un mec avec des lunettes C'est un mec avec des lunettes m'a. Je suis arrivé et, euh, attendez, en volant attendez, vers lui là. Attendez, et, et, et, attendez, c je, sais c je sais qui c'est, je sais qui c'est, je sais qui c'est, c'est bon C'est lui Merde Voilà GG voilà. Regardez moi ce que j'ai Oh c'est pas bon Je me déguise en eux Oh merde hey, putain mais le Cardos Oh bien sûr En plus il Faut vraiment pas que là. je me foire sur ce pouvoir, je suis vraiment con. Oh là là. <rire> je connais lui, c'est vrai. Mais comment il est eh vraiment Il a ce mec n'a pas de cerveau, c'est pas possible. Ok, il est là-haut. Il y en a un là-haut, il y en a un là-haut. Non, c'est pas lui. Tirez pas sur lui, lui, il est gentil. <rire> T'as un truc de réflexion, mec. Je comprends pas du tout. Moi. Et ce qui hein Cours oh, Je suis mort. <rire> Putain, mais du coup ça l'a pas mis. Pourquoi ça l'a pas mis <rire> T'as vu de pas T'as vu de pas Ils m'ont pas eu. <rire> C'est génial MAIS NON MAIS LA PUTE Mais c'est Macron, regarde le Il lutte ta tentative de bluff et était nulle. Ouais bah en attendant j'ai survécu hein. Salut toi T'as une jolie parca. T'as une entendu vomir là C'est un vieux C'est un vieux bas Il est tout petit Merde. Alors est-ce moi Ouais voilà. Commençons parce que mec, mec, deux skins côte à côte, tu te lèves quand j'arrive, c'est mort. Wouah bonne déduction moi je trouve. Ça va Putain... C'est qui qui était à côté de moi quand j'ai fait le truc C'était moi. Je suis KO. Attendez, il y en a un, il court depuis tout à l'heure, il est bizarre. Lui, là, le professeur avec ses lunettes. Là, comme par hasard, il va dans un mur pour faire genre, il est bot. Et là, il va sauter. Attends, non, lui, on lui a dessus. Merde, du coup ouais, euh, je sais pas pourquoi j'ai cliqué. GG ah, <rire> ah, ouais. Bon Ice le go tryhard bonjour. Mais wesh Oh putain putain c'est pas lui merde, ça race Putain mais vous êtes ah. vraiment des putes. Le, le saut le saut m'a fait tilter Lucas. C'est clairement vous... le saut Il qui m'a Il saute hein les gens oui mais le tien, c'était bizarre, ça sur place, ça, genre c'est chelou <rire> Y'a un perso qui vole dans les escaliers avec un bot, il a bugué <rire> C'est pas moi il est chelou Non Yuka, a, lui. me lâche pas, me lâche pas Yuka, t'as fait quoi comme connerie Non Il a fait bah, quoi ton chien il, il est grave est con, c est c est chiant, il est pour grave c est c est con genre à côté de lui, il a commencé à courir, après il s'est changé C'est nul ton truc illusion Quel truc Bah dont ta capacité Non ça va en vrai, mais c'est dur Ça veut dire qu'il en a gagné une hein ah bon pourquoi? Parce que t'as déjà utilisé le decoy x7 Ah ouais? Bah oui. J'étais là, tu l'as utilisé sur moi à Voilà. Putain les. Oh putes. Ouais, non, mais... Je suis mort. Vous êtes vraiment des schlags. Et ouais mec, qui... moi je suis un monstre. <rire> <rire> je... Je oh, on a gagné bien joué. Ah ouais bah, merde. <rire> mais putain mais qu'est-ce Qu que vous êtes con. C'est fightox <rire> le plus con. Vous non, vous êtes, euh, vous euh, vous euh, êtes tué? <rire> oh ils se sont oui. tués. <rire> oh je suis un gil. J'ai fait semblant de mourir! J'ai je... fait semblant de mourir, je suis vous... un génie! Moi aussi vous êtes mort? Ah, mais. Euh... Ah, le bâtard! Putain, je vous ai oh. niqué! Ah, j'avais pas pensé. Putain, je suis un. Eh, oh, Ice <rire> c'était oh, trop beau ça! Ah, oh, ouais, de ouf Moi, j'ai bien joué. En plus, t'es mort euh, bizarrement, j'avoue. T'es mort.